Donc moi je suis un spécialiste du marketing vidéo, j'ai une grande expérience de la vidéo depuis plus de 30 ans, je fais ça, je suis un passionné de cinéma, même j'oserais dire, parce que ça fait depuis, euh, depuis que je suis tout petit en fait, euh, je suis passionné de cinéma, grâce un petit peu à ma maman, ce que je lui rappelle de temps en temps d'ailleurs, parce qu'elle m'emmenait faire des castings pour jouer dans des films, et, euh, et c'est vrai que pour moi le cinéma ça a toujours été quelque chose de magique, et euh, d'ailleurs... Il y a, y a quatre ans de ça, j'ai eu l'occasion d'être sur le plateau de tournage d'un film dans lequel jouait Charlotte Gasbourg, la fille de Serge. Et, euh, et j'ai dit, ouais, c'est vrai que le cinéma, ça sublime tout. Et ça confirmait, s'il le fallait, que pour moi, le cinéma et plus simplement même la vidéo, c'est un outil extrêmement puissant. Il y a une telle magie dedans que... Euh, euh, ben, je me dis, c'est vraiment mon truc, il n'y a pas à dire. Et un peu le slogan moi, que j'avance parfois par rapport à ça quand je, quand je réalise des vidéos. Et donc, en l'occurrence, je travaille avec des entreprises, avec des chefs d'entreprise, des responsables marketing. Et j'aime bien leur dire, quand il bon, quand, quand y a un contact sympa, parce que ce n'est pas forcément facile à placer comme slogan, mais je leur dis, vous savez, la star, c'est vous. La star, c'est vous. C'est vous qui allez valoriser votre produit, votre service, votre entreprise. C'est vous qui allez être le héros de cette vidéo-là. Donc c'est vous qui va falloir mettre en valeur. C'est vous qui va falloir euh, euh, faire passer un message auprès de vos contacts, vos clients, vos prospects. Et euh, moi, c'est vraiment une, une vraie passion pour moi de, de travailler dans ce sens-là. Et aujourd'hui, c'est vrai que plus largement, parce que c'est une problématique que j'ai rencontrée chez beaucoup d'entreprises, voilà, je leur réalisais une vidéo, ils étaient super contents, moi aussi d'ailleurs, euh, parce que la vidéo était bien faite, donc c'est pour ça. je <rire> me fais plaisir. <rire> et, euh, et ce que je trouvais dommage, c'est qu'ils avaient investi du temps et de l'argent pour faire cette vidéo-là. Et souvent, la vidéo se retrouvait au fond d'un dossier sur un ordinateur. Et, euh, et moi, vous savez, j'ai une valeur, entre autres, qui est l'écologie. C'est quelque chose qui me sensibilise depuis plus de 30 ans également. Et je déteste le gâchis. Et c'est la raison pour laquelle, je leur ai dit, maintenant, je leur dis, écoutez, vous savez, je vais vous accompagner dans cette démarche-là pour vous permettre d'exploiter réellement et pleinement la vidéo, cet outil qui est puissant dans une stratégie de marketing. Voilà. Donc c'est pour ça que maintenant, c'est vrai que j'ai une orientation très forte là-dessus. Et je laisse la parole à Jordan un petit peu. Et et je vais faire la transition avec ce qu'il vient de dire. Justement, moi, j'ai lancé ma, mon activité et je l'ai développée grâce à la vidéo. Et ça, ça date depuis 2014. Donc, euh, c'était à une époque où euh, bah, les contraintes techniques n'étaient pas non plus. Euh... Ouais, il y avait quand même pas mal de contraintes techniques. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de faire de la vidéo. La preuve, il y a pas mal de personnes qui sont avec un smartphone en train de faire de la vidéo, justement. <rire> ouais. euh, donc euh... Tout début, avant de me lancer là-dedans, j'étais salarié, comme bah, pas mal de personnes. Euh, ma spécialité, c'était la gestion du changement bah, auprès des entreprises, et j'en ai eu ras-le-bol de travailler pour un mec qui s'en fichait de moi. Donc, je me suis dit, hey, je peux le faire pour moi-même. Et j'ai eu raison, parce que ça fait depuis 2004 que je me suis lancé, 2014, pardon, que je me suis lancé. Euh, bah, je suis toujours là. Donc euh, là, j'ai la preuve. Hein, je suis devant vous. Et, euh, et ça a été quand même euh, une, un une montagne russe émotionnelle parce qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on va. Moi, je n'avais pas d'entrepreneur de, dans, dans ma famille. Donc, j'étais le premier déjà à avoir le bac. Le premier aussi à me lancer dans euh, déjà avoir un CDI très rapidement et puis à quitter un CDI très rapidement aussi. Donc, je me suis mis à mon compte. Et il a fallu que je rassure euh, mes, mon, mon entourage et puis euh, toutes les personnes qui, qui faisaient partie de ma vie. Donc, ça n'a pas, pas forcément été facile. Euh, mais voilà, il y a eu des choses qui se sont passées. C'est à force de travail, et puis comme l'a dit aussi Lingen, Morgan et puis Anne-Laure, hein, c'est ça Donc il euh, y, y a des bonnes pratiques qui sont à partager, et, euh, et c'est ce que je partage aussi avec euh, les personnes qui me contactent, qui ont des problématiques euh, de positionnement surtout, Alors, aussi bien de positionnement dans, dans, dans leur vie euh, professionnelle que dans leur activité professionnelle, donc leur activité, euh, leur propre projet professionnel. Et moi, j'interviens, je suis d'une certaine manière un clarificateur. Donc, je, je, les, je les aide à clarifier leur positionnement pour euh, leur permettre de euh, se lancer dans leur activité sereinement. Rebonjour à tous. Donc, moi, c'est Bettina Massengo. Et en fait, moi, j'aide les personnes à passer à l'action en clinant au préalable leurs euh, finances personnelles et leurs idées. Tout a commencé euh, dans mon pays, au Congo. Donc, j'ai vécu la guerre. J'ai vécu trois guerres civiles dans mon pays. J'avais 14 ans, donc 12, 13, 14 ans. Et là, je viens en France, euh, une jeune adolescente qui découvre la France dans un hiver euh, total. Et en fait, j'étais euh, élevée par ma grande sœur aînée parce que mes parents étaient restés là-bas en pleine guerre. Et donc euh, là, il fallait joindre les deux, les deux bouts. Enfin, il fallait faire comme on, comme on pouvait faire parce que les parents ne pouvaient pas envoyer de l'argent. Donc on a connu un peu euh, voilà, tout ce qui va être euh, problème de finances, problème de fin, découvert. On a tout connu en fait. Hein. Je, voilà. Et c'est vrai que, et en fait, en parallèle de, de tout ça, j'ai toujours été passionnée euh, par les gens. Moi, j'aime l'humain comme, euh, comme organe. J'aime vraiment les gens. Ça peut être. Euh, voilà. Vraiment, j'aime les gens. Et j'ai toujours en fait, aimé les gens qui voulaient entreprendre des choses. Alors, même sans avoir de structure à l'époque, je faisais chez moi des repas. Je, je dirais peut-être meet-up, où je faisais à manger. Vous savez, en Afrique, on fait à manger. On fait la table, elle est toute euh, grande et tout. Je faisais à manger et j'invitais des personnes qui avaient des projets parce que je voulais les connecter entre eux pour que chacun pouvait. Enfin, pour que l'un aide l'autre. Et après, ça a pris de l'ampleur, puis donc, je suis allé sur Facebook, vidéo, euh, live, sur Periscope euh, à l'époque, ce qu'on ont connu, Periscope, et là, en fait, moi, comme j'aime dire, moi, c'est l'entrepreneuriat qui est venu frapper à ma porte, parce que j'étais employée pendant huit ans dans une filiale de Vinci, j'étais assistante polyvalente, mais en fait, je me suis toujours euh, appelée à, à faire autre chose, c'est-à-dire que je, je me souviens que je, je courais après le boulot, pour aller lire les mails de mes abonnés sur mes pages, parce que je prenais le plaisir à les lire. Ils, étaient, ils sont partout, Cameroun, Amérique, enfin, partout. Et ça me passionnait, en fait. Je me suis dit, mais euh, que puis-je faire pour eux Comment je peux les aider Donc là, de là, en fait, j'ai observé leurs besoins. Donc j'ai répondu à travers des, des vidéos, euh, des articles. J'ai créé mon blog qui s'appelle mavievacantée.com. J'ai créé un groupe Facebook. Enfin, vraiment, je créais des choses pour permettre aux personnes de pouvoir se lancer en étant équipées au mieux. Et après, bah, ça a pris de l'ampleur. Et puis on se dit, bon, euh, le boulot, la journée, je suis occupée, je n'ai plus le temps de faire ça, il faire un choix. Et je commençais à m'ennuyer, j'en étais même malade. Et je me suis dit, bon, euh, là, Bettina, il bah, faut, faut prendre une décision. J'avais peur de me lancer. Toutes les peurs que vous connaissez, je les ai toutes vécues. La peur euh, de quand j'irai à temps, la peur de me tromper, la peur de. Tout, j'ai tout vécu. À un moment donné, j'étais un peu comme cette femme qui est enceinte, qui a à terme et qui n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'enfant doit sortir. Que je veux, que je ne veuille pas le ventre comme. Enfin, et donc je me suis dit, non, là, Bettina, tu préfères vivre une vie où là finalement tu te dis oui mais bon si je fais ça mais qu'est-ce qu'on va dire et tout ça ou alors tu veux décider d'aider les personnes qui sont devant toi et qui crient à l'aide pour le coup et dit bon là j'y vais stop j'y suis allée et j'avais peur à l'époque même de mettre ma photo de profil je mettais des photos de grands motivateurs américains et qui me dit un jour mais Bettina mais c'est bien tout ça mais pourquoi tu vois pas en fait j'avais peur comme critique comme juge un jour je dis stop je passe à l'action et donc je passe à l'action puis après tout s'est mis en place le boulot je partir du travail tout s'est bien passé et donc là, euh, finalement, j'ai créé, non, je me suis vraiment fait accompagner, j'ai fait des formations pour être euh, équipée, pour aider les personnes. Donc au final, aujourd'hui, moi, ce qui me tient à cœur, c'est aider les gens, tous ceux qui hésitent, tous ceux qui ont peur, tous, tous ceux qui se disent « mais est-ce que je suis capable ?»« Mais j'ai arrivé parce que je, je, je suis passé par là. » Donc finalement, on va commencer par les finances, parce que c'est la base, Le problème d'argent, euh, euh, comment faire un planning pour les finances, mon budget, comment m'organiser, que je sois étudiant ou pas. Après, en fait, au début, j'ai commencé un peu comme ça, mais au fur et à mesure, je me suis euh, affiné de mon offre. Là, c'est maintenant plus les gens qui ont des projets, parce que je pense qu'eux, au moins, ils sont motivés à passer à l'action. Parce qu'une personne qui n'a pas de, de but à atteindre va se dire « bon, pourquoi j'irai payer pour des finances ?» Donc c'est vrai que ma cible, c'est des personnes qui, en fait, ont tout essayé par eux-mêmes, ils en ont ras-le-bol. Ils se disent « bon, là, je suis fatigué, je n'en peux plus, je veux passer à l'action comme toi. » Donc c'est quoi C'est euh, finalement des offres qui sont en ligne et aussi en présentiel, parce que je m'adapte à mes clients qui sont en France et ailleurs. C'est des accompagnements que je fais sur les finances individuellement, aussi des challenges en groupe, on se, on, on, se, on se challenge ensemble pendant 12 jours ou 21 jours, où là, clairement, après, chacun sort de là avec un planning, un plan d'action concret pour les finances. Et ensuite, on peut maintenant aborder la partie euh, « j'ai plein d'idées » ou alors euh, « j'ai plein de projets »,« projets immobiliers » ou « projets entrepreneurs ». Et là, maintenant, je les aide à, à définir un projet mais qui leur ressemble. Moi, je crois, comme Lingen et tous les autres, que pour moi, un projet, en fait, enfin, en tout cas, moi, je préfère aider quelqu'un qui a un projet qui a un sens pour lui. Parce que je peux, peux quelqu'un comment faire une idée, euh, vendre des mèches, des autres, mais c'est ponctuel. Or, l'aider à trouver un projet qui aligne à lui, à sa personnalité, ses valeurs, pour moi, c'est en tout cas c'est ce qui me porte le plus. Voilà pour ce que je fais peut même s'arrêter là presque, mais euh, on va vous donner la parole. Merci à vous trois. Euh, pour simplifier, mais bien évidemment, vous pouvez aller plus loin, hein. marketing vidéo, reconversion professionnelle, finance, évidemment, vous avez compris que c'est bien plus, mais si ça peut vous simplifier, si vous avez des questions sur la vidéo reconversion professionnelle, finance, allez-y. Euh, donc, euh, qui veut prendre la parole pour commencer Levez la main. Diane, tu vas te donner le micro Personne Il est là, attends. <coughs> Donc, Judith, il devant. Bonjour, je m'appelle Judith. J'ai 45 bougies là depuis quelques mois. <rire> Pourquoi je parle de l'âge C'est que j'ai d'abord commencé dans l'informatique à travailler, puis 10 ans, puis je me suis arrêtée 10 ans. Et quand je suis revenue, j'ai refait une formation avec cet enfant derrière. Donc ça m'a coûté des euh, nuits blanches, où je dormais trois heures. Et puis après, j'ai commencé à travailler. Et l'année dernière, euh, j'ai fait une formation et j'ai compris que j'étais complètement à côté de la plaque. <rire> Donc en fait, euh, c'est-à-dire que mon ADN n'était pas forcément euh, compatible avec ce que je faisais. <rire> Donc, euh, je suis un peu dans la phase, euh, je ne suis pas dans la bonne case, en gros. Euh, il faut, faut se réorienter, en fait. Et euh, ce n'est pas évident, parce que je ne sais même pas par où commencer. Parce en quoi que... on peut t'aider, Judith Voilà. Ma question, euh, c'est principalement pour lui. C'est pour Jordan Oui. Euh... C'est quoi la formation que tu as faite J'ai fait un master spécialisé en sécurité informatique. Pourquoi euh, parce qu'à l'époque, il y avait du taf là-dedans et que réellement, c'est ça qui... J'ai eu du taf. Mais après, le taf, je peux dire, euh, je m'ennuie énormément. Oui, donc, euh, tu n'en avais pas envie euh, Je ne sais pas. Peut-être que si je ne suis pas à la bonne case, je n'en sais rien. Mais toujours est-il. Bah, est si tout... tu sais, si tu fais un choix par dépit, par défaut, par facilité, par accessibilité, c'est d'une certaine manière, c'est un peu comme si tu, tu, tu te dis, bon, bah, je vais aller là-dedans. Tu as, as envie de te positionner sur les compétences de la sécurité tu pas euh, du plaisir à te positionner ou à faire des activités ou des, compé ou, ou exercer des compétences Il J'ai pas beaucoup de possibilités en ce moment et euh, j'aimerais pouvoir repartir et je voudrais savoir en fait si, à, si je demandais par exemple un, une rupture conventionnelle, est-ce que alors ça c'est autre pour chose. mais déjà comment est-ce que tu as fait ton choix de formation Le seul que j'ai fait avant. Bah, ouais. C'était tout simple. Ça faisait 10 ans que j'étais à la maison. Je découche culotte, j'en avais, ras-le-bol. Et donc, j'ai dit, il faut que je reparte. Alors, comment Et Il faut capitaliser entre ce que j'avais fait avant et la demande du jour. Point. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Et avant, tu avais fait de quoi mois. Avant, j'étais toujours dans l'informatique, mais je ne m'étais pas spécialisée dans la sécurité. Je faisais de l'administration, système, en gros. Je et pourquoi tu n'es pas revenu dans l'informatique Parce que ça évolue énormément et que... Euh, techniquement, si, euh, si on reste à la maison 10 ans, les choses ne sont plus valables. Ok, et toi, tu avais envie de quoi En fait, je, je crois qu'à l'époque, je ne m'étais même pas posé la question de qu'est-ce que je voulais. Et là, c'est que l'année dernière que je, vrais, que je me suis posé les vraies questions. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que je n'étais pas au bon endroit. Et je voulais savoir s'il y a des offres, par exemple, parce que ma fille m'a dit que Pôle Emploi peut offrir un capital si jamais on veut se lancer dans la création d'entreprises. Mais je ne sais pas quelles sont les aides disponibles pour l'accompagnement en création d'entreprises dans tu, le tu cadre de quelque chose, parce que tu sais que tu vas avoir des opportunités ou tu vas avoir des aides financières. Je déjà, sais déjà cette que quoi. Je parce sais que déjà ce que pour... je veux. Donc, ok, donc ça là-dessus, parce que c'est important que, que tu puisses t'orienter vers. Quelque chose où euh, peut-être que tu as des compétences que tu maîtrises mais que tu n'as plus du tout envie d'utiliser. Tu vois, moi je suis hyper balèze en Excel. Mm -hmm. euh, je pourrais faire des tableurs Excel toute la journée et retrouver un poste de responsable RH euh, facilement. Hein. Bah, euh, Pour toutes, toutes les périodes où je me posais <rire> les questions sur euh, la fin de mois, j'aurais très bien pu craquer et puis me dire bah, je vais euh, revenir en arrière. Mais faire des tableurs Excel toute la journée, Pff, merci. Quoi. Ouais, mais mais je, je savais que j'aurais très bien pu trouver facilement du boulot. Mais c'est pas ça que j'avais envie de faire, parce que je pas de plaisir là-dessus. Oui. Par contre, je suis bon, je maîtrise le truc, mais je oui. pas de plaisir. Donc toi, c'est important aussi que tu te poses la question, c'est quoi aussi la compétence que tu maîtrises et que tu as envie d'exploiter et où est-ce que tu as envie d'apprendre Aujourd'hui, je sais dans quoi je m'orienter. Euh, maintenant, pour y aller, c'est quels sont les dispositifs éventuellement qui peuvent me permettre de m'orienter dans cette direction-là en termes d'accompagnement par rapport à la formation Et c'est quoi alors ton projet euh, Faire par exemple du coaching, accompagnement des personnes qui ont traversé les mêmes vécus que moi pour les aider à reprendre le dessus, en fait. Et... Reprendre leur vie en main. Ok, ça c'est un petit peu vaste. Parce qu'il y a euh, beaucoup, beaucoup de... des personnes qui veulent reprendre leur vie en main. Euh, moi, ma cible, c'est plutôt euh, les dames qui ont eu des bons pervers derrière. Et donc, comme j'en ai eu un, j'ai les clés pour les aider à s'en sortir. OK. Et donc, tu voulais dire un truc Oui. Donc Parce que, que souvent, quand on en sort, on est très, très diminué, on est presque l'ombre de soi-même. Donc, il faut vraiment ouais, okay. reprendre le dessus d'abord par rapport à soi, savoir où est-ce qu'on en est avec soi-même et donc ta question c'est par, euh, par rapport à quoi Est-ce que par rapport aux aides qui sont proposées oui, pour pouvoir tout à fait. Euh... Voilà. Bah déjà tu dans un bon cadre ici, ça commence bien non je suis, déjà, <rire> je suis déjà dans ouais. le bon cadre. Bah, après, Mais euh... financièrement ça j'ai toujours et la question Il y a des personnes que... qui travaillent à Pôle emploi ici euh, non, est-ce que vous, non dans votre cas, okay. vos, euh, vos accompagnements... Non, parce que Pôle emploi, euh, c'est pas eux qui vont t'apporter la réponse. Hein. La plupart du temps, euh, les mecs qui, qui sont à Pôle emploi, c'est eux-mêmes des personnes qui se demandent quest ce qu'ils font là, tu vois. Donc euh, c'est pas pour, <rire> pas pour euh, généraliser, non, mais, mais bon, c'est quand même... J'ai besoin d'un que... capital, en gros. J'ai besoin d'un capital. Et ma fille m'a dit, il y en a qui me disent, euh, oui, euh, au lieu d'avoir les indemnités, si on a prend, fait une rupture mais conventionnelle... Mais t'as besoin d'un capital pour pour pouvoir me former et me choisir, me repartir dans ma nouvelle vie, ce qui correspond réellement à ce que je suis. Ah oui, mais donc déjà, identifie-toi les besoins que tu as en termes de formation pour accéder au, au, ou pour pouvoir exercer aussi le, le métier que tu souhaites. Oui. Euh, et, et de voir, parce que pour l'emploi, tu vois, moi j'étais passé par eux aussi pour demander, pour savoir qu'est-ce qu'ils proposaient en termes d'aide euh, pour, euh, des, des, je sais pas les budgets formation ou quoi que ce soit, c'est quoi leur participation par rapport à une formation Parce que je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais bon, en France, euh, enfin, la formation, c'est une catastrophe. Quoi. Là, j'attends de voir ce qui se passe avec la réforme qu'il y a eu sur la formation euh, déjà en 2016 et là en 2019. Et d'ailleurs, le, le coaching aussi, ça va être pris en compte hein, dans, le, dans le budget. C'est une, une des principales euh, nouveautés de la réforme. Mais là, je n'ai pas, de enfin, pas en tout cas, eu de son de cloche par rapport à ça, donc je ne peux pas encore m'exprimer. Mais, euh, mais déjà, toi, de savoir bah, quelles sont les conditions d'accès au, au projet. Est-ce que tu n'as pas plutôt, dans ce cas-là, la possibilité de t'auto-former dans un premier temps Et puis après, tu verras euh, quelles sont les formations qui sont proposées via Pôle emploi, déjà dans un premier temps. Mmh. Parce qu'ils travaillent aussi avec des écoles qui proposent des formations en coaching. Bon, moi, je ne moi, suis pas passé par la formation euh, en, en France. Hein. Moi, je suis parti directement au Canada parce que je préférais aller à la source plutôt que d'avoir un copier-coller un peu mal fait de de ce qui se fait aux états unis ou au Canada. Donc je suis parti directement là-bas. Et en plus, j'ai payé 5 fois moins cher. Donc tu vas pas partir au Canada, c'est pas ça que je suis en train de te dire. Mais renseigne-toi vraiment sur les formations parce que ça relève presque de l'étude de marché. Il y a tellement de formations, il y en a plein en plus qui te vendent du vent, il y en a plein qui vont proposer quelque chose du style allez 90% du temps, c'est à suivre des trucs en ligne et 10% du temps, c'est du présentiel. Ou ça va être peut-être 30% du temps, c'est des travaux en groupe. Donc à toi de voir aussi, toi, qu'est-ce que tu recherches Si c'est du présentiel, si c'est en ligne, ça te va, ou si c'est euh, du travail en groupe. Mais, mais, mais positionne-toi déjà bien pour euh, ton avatar client, pour savoir c'est quoi les problématiques, quelles sont les formations qui permettent de répondre à ces problématiques, et puis après, tu verras le comment. Mais je pense que dans un premier temps, euh, si là, qu'est-ce que tu vas faire de ta formation là, de, de, de, de sécurité cybersécurité sécurité ou sécurité euh cybersécurité sécurité ouais. Tu as la possibilité déjà de travailler euh Là-dedans je, je suis en poste, mais je m'ennuie. Oui OK. <rire> eh ben, moi, je te conseillerais de faire quelque chose qui, euh, euh, qui va te demander, par contre, de l'énergie, comme Morgane en parlait. Ce n'est pas une question de temps, c'est vraiment une question d'énergie. Oui. Euh, si tu as la possibilité de commencer ton travail, et ça, c'est un principe qu'on m'a dit, moi, quand je me lançais en 2012, c'est que ton projet B, le jour où il grossit, qu'il prend de, de, de, de l'ampleur sur le projet A, c'est là qu'il va falloir que tu gères ton temps T'aménages ton temps avec ton employeur si tu as la possibilité de te mettre au 80% ou trois 3 quarts temps, euh, au mi-temps, tout ce que tu veux. Quoi. Et ça, et après, tu, tu, tu pourras voir, tu pourras tester. Mais teste en tout cas ton activité, identifie déjà des personnes, fais ça. Euh, moi, C'est ce que j'ai fait hein, gratuitement au début. Hein. J'ai fait ça gratuitement pour me sentir légitime. Et ce n'est pas la même chose que le syndrome de l'imposteur. Parce que le syndrome de l'imposteur, il y a une intention de tromper la personne. Là, la légitimité, en France, on est bien le côté académique. Euh, donc si tu n'as pas de diplôme, c'est sûr que ça va être difficile de te sentir légitime. Et moi aussi, j'ai eu du mal à coacher les gens avant d'être diplômé euh, au Canada. Donc, euh, ouais, si, attends pas trop euh, de pôle emploi, hein, je pense. <rire> ouais, là. Ouais, mais, mais, mais tu peux déjà euh, commencer en parallèle ton job. Hein. Vous avez... En fait, le cas de Judith est un cas que je rencontre au quotidien. Les gens ont des idées, mais ils attendent que tout soit parfait pour se lancer. On a tous commencé, je pense, plus ou moins là tous, en se disant, j'ai une idée, d'abord, tester votre idée. Est-ce que les gens seront prêts à payer pour l'idée Donc, Judith, avant d'aller faire une formation pendant six mois, ou neuf mois, ou un an, diplômé, moi, j'ai des clients qui sont diplômés HEC et tout, ils m'ont dit, en fait, le cas de Judith est un cas que je rencontre au quotidien. Les gens ont des idées, mais ils attendent que tout soit parfait pour se lancer. On a tous commencé, je pense, plus ou moins là tous, en se disant j'ai une idée, d'abord tester votre idée. Est-ce que les gens sont prêts à payer pour l'idée Donc Judith, avant d'aller faire une formation pendant six mois ou neuf mois ou un an et diplômé, moi j'ai des clients qui sont diplômés HEC et tout, ils m'ont dit mais bah, tiens je suis diplômé maintenant je fais quoi Je dis attends mais tu sors d'école, euh... non je commence par quoi en fait Ça veut dire que le diplôme il est bien et ça permet c'est important attention le diplôme mais des fois en fait c'est commençons commencer d'abord par tester l'idée. Moi, avant de faire ce que je fais, j'ai passé au moins passé un ou deux ans à tester mes idées. Je voulais être sûr que les gens étaient prêts à payer pour les finances. J'allais à, à leur rencontre. Même aujourd'hui encore, mon offre évolue toujours. J'écoute les gens que je sers, que je. Que je oui, que je sers c'est la manière de parler, et en fait je m'adapte au quotidien parce que c'est eux qui, qui sont la réponse à, à mon offre. Donc Judith, moi je te dis, si tu sens que tu peux aider les personnes, commence par ton entourage, commence, commence, parle-en, lance-toi et après tu verras si vraiment c'est juste une passion comme ça ou si c'est vraiment truc que tu veux lancer et faire, et tu auras déjà une base de prospects, finalement. N'attends pas d'avoir la formation. Pour l'emploi, comme il dit Johan, euh, c'est ça, c'est Jordan, pardon, <rire> pardon, j'ai dit, j Jordan, excuse-moi, Jordan. Commencez d'abord votre idée, testez-la, confrontez-la aux personnes, ajustez-la. Et après, lancez-vous vraiment en fait. Mais euh, n'attendez pas euh, 15 ans, vraiment. pense si tu, si ça te plaît comme domaine, continue dessus, capitalise dessus, lance-toi un blog sur ça. Euh, ça va carter sur sessions hein. voilà. Les blogs en sécurité informatique. Moi je suis du domaine. Toi aussi d'ailleurs. Il y en a pas, il y en a pas des masses. Hein. Il y en a pas des masses. Donc euh, voilà. C'est juste le petit commentaire que je voulais, je voulais te dire. Alors, c'est une question pour Jordan, justement. Quand tu disais que tu voyais la fin de mois arriver que tu... et que tu as résisté à la tentation d'aller faire ce qui, était, euh, enfin, ce qui était vendable sur le marché, comme Excel, etc., euh, quoi, euh, quelle ressource as mobilisé en toi pour euh, résister et, et quelque part y croire, même si justement tu t'avais pas les sous et tout ça euh, Ma première ressource, ça a été mes cheveux, tu vois, parce que j'en ai perdu <rire> pas mal quoi, à un certain moment. <rire> Non mais le, le, bon après moi je suis, je pense que c'est une question de tempérament, c'est une question d'éducation, c'est pas une question d'âge parce que je suis, je suis pas d'accord avec cette conviction là que euh, les personnes qui vont dire oui c'est trop tôt, c'est les mêmes qui vont dire que c'est trop tard, donc c'est pas une question d'âge mais c'est aussi une question de, de, de euh, comment dire, moi je suis, une, je suis une personne qui a souvent beaucoup d'idées et, euh, et à chaque fois que j'ai une idée je vais la tester et puis euh, et puis si ça marche pas tant pis c'est pas grave je vais tester je vais mais je suis tout le temps orienté solution de manière à ce que euh, tu vois au tout début, je sais plus qui, qui a parlé de, de, de formation au tout début euh, qu'elle qui, qu avait lancé une formation et que ça n'avait pas, pas du tout marché ah bah, c'est toi okay. bah, bah, moi, bah, tu vois moi aussi je me, je me suis reconnu parce que j'avais travaillé sur des formations qui utilisaient le e-learning, enfin qui utilisaient des outils de e-learning donc c'est des choses que je connaissais déjà et tu vois, je lui ai dit, ça, c'est des choses que j'éprouvais pas de, de plaisir à, à faire, à faire, des, à concevoir des, des, des, des formations e-learning. C'est chiant à mourir. Quoi. Euh, mais j'y ai passé, passé trois mois non-stop. Pour au final me rendre compte que bah, les quatre formations que j'ai faites, qui étaient bien faites en plus, bah c'est pas vendu parce que les gens euh, ils connaissent pas le e-learning. Et puis ceux qui connaissent le e-learning, ils en ont une sale une, salle, une salle, enfin voilà, ils en ont une expérience. Ça a une mauvaise réputation en général. Donc le, le, le truc, c'est que très rapidement, je me suis dit hey, « Eh, mais il y aura peut-être quelqu'un qui pourra la vendre pour moi. » Donc je suis allé voir un distributeur, un distributeur qui travaille pour des comités d'entreprise, des bibliothèques, etc. Et c'est lui qui me l'a vendu. Donc ça m'a permis déjà, d'une, de rebondir. Et puis c'est là que je me suis rendu compte qu'au final, bah, la plupart des gens qui me contactaient, c'était surtout pour avoir de l'accompagnement en individuel. Donc moi, le coaching one-to-one, -one, j'ai commencé par ça en hein, premier. Et je me suis très vite repositionné par rapport à par rapport à ce que je proposais. Que Christophe, euh... Christophe, tu veux partager aussi Toi aussi, tu as dû faire une transition euh, salarié euh, indépendant. Est-ce que tu veux partager un peu plus cet aspect-là Effectivement, j'ai omis tout à l'heure dans la présentation de préciser que ça fait depuis 2010 que je suis à mon compte. Hein, et mon ancienne vie professionnelle, c'était euh, salarié. Quand j'avais une vingtaine d'années, je remonte vite dans le temps, mais je voulais faire un peu d'entrepreneuriat, mais bon, je n'étais pas entouré des bonnes personnes, et du coup, j'ai vite baissé les bras. Et je me suis dit, papa, maman, ils veulent que je sois salarié, que j'ai que ce Saint Graal, qu'on appelle le CDI, et je l'ai eu pendant 20 ans. Donc, je faisais de la vidéo à côté, en passion, en freelance pour des boîtes, mais ce n'était pas mon activité principale. Euh, parce que, voilà, le, le, le statut salarié, c'était, euh, euh, a priori, le plus intéressant. Sauf qu'à un moment donné, euh, je me suis retrouvé à avoir une activité commerciale, parce que, voilà, ça m'intéressait, et euh, dans une entreprise qui, euh, comme beaucoup de grosses boîtes, à un moment donné, vous mettez des objectifs, parce qu'il y a des actionnaires, etc., qui attendent des euh, dividendes, des bénéfices, enfin, bref. Euh, et euh, ça ne correspondait plus du tout à mes valeurs, j'ai... Mon cerveau qui a bugué, donc un burn-out en d'autres termes, et euh, donc euh, bah je me suis mis en arrêt, longue maladie, le médecin du travail, je lui ai dit, écoutez c'est juste pas possible que je reprenne le boulot, je suis plus, dans le, je suis plus du tout dans l'état d'esprit, là sinon c'est la mort assurée, bref, et, euh, et je parle sérieusement en plus en disant ça, euh, mon épouse m'a rattrapé au vol, et donc... Euh, et donc, euh, je me suis mis à mon compte, ce qui, a, ce qui a été très compliqué en fait les trois premières années, parce que j'avais pas le bon état d'esprit. Euh, bah, évidemment, je sortais d'un burn-out, donc c'était super chaud patate. Et, euh, et puis, encore une fois, je n'étais pas entouré non plus forcément des bonnes personnes. Euh, et puis, je me croyais plus malin que les autres euh, en me disant bah, Je vais me débrouiller tout seul, je vais réussir à monter mon entreprise tout seul, ça va marcher. Voilà, j'ai une expérience quand même professionnelle, Et euh, bah, sauf que non, c'est juste pas possible non plus. Quoi. C'est juste pas possible et puis ben, je suis assez maso et assez têtu et j'ai persisté dans cette voie-là, ce qui, à mon sens, est une erreur fondamentale. Et aujourd'hui, je dis à ceux qui veulent l'entendre, faites-vous accompagner, faites-vous coacher. Merci Lingen. <rire> Mais euh, clairement, euh, ouais, pour moi, ça a été une vraie, une vraie solution. Le coaching, la, le, le bon entourage, trouver trouve des partenaires aussi éventuellement qui peuvent... Euh, nous appuyer dans notre démarche commerciale. Euh, tout ça, ce sont des choses qu'il faut pas hésiter à faire. Ouais. Voilà ma petite expérience. Wow. Merci. Je savais pas que tu avais vécu autant. Euh, Allez-y, <rire> applaudissez, applaudissez. Là, il y avait des débuts d Vous pouvez retrouver Christophe Train sur son podcast ou dans le premier épisode, il raconte. Dans le premier, dans, dans le premier épisode de mon podcast, j'explique tout sur ma vie, sur mon parcours, mes valeurs, tout ça. Donc faites-vous plaisir. Matrice marketing, vous cherchez ça, Matrice marketing. Question Ouais, là-bas. Là-bas, derrière d'abord, et après... Euh... Eh ben, ben, justement, j'ai une question pour Christophe, c'est ça oui. euh, Donc, euh, qu'est-ce que tu fais exactement, en fait, quand tu... Alors, moi aussi, je suis une grande fan de cinéma. Ouh, <rire> donc, euh, j'ai fait des études de cinéma, d'ailleurs, euh, avant de faire autre chose, parce que je n'ai pas vraiment trouvé du boulot là-dedans. Mais euh... Et en fait, je suis blogueuse de voyage et de cinéma, maintenant, et donc je voyage à temps complet. Et du coup, je me demandais, par rapport à ce que tu disais, les... tu fais du coaching pour les vidéos, c'est ça ouais. Pour euh, aider les gens à... à avoir plus de visibilité ou des en, choses fait, comme ça. Ça, en fait, c'est ça. L'idée, c'est de permettre aux entreprises, donc c'est vraiment destiné aux chefs d'entreprise, ah, qui souhaitent développer leur clientèle, par exemple, enfin, en général, c'est ça, et euh, donc moi j'arrive avec l'outil vidéo, mais que je leur explique qu'il faut intégrer ça ensuite dans une stratégie marketing. C'est pas juste d'avoir l'outil vidéo. Une fois j'avais une discussion avec un confrère qui, avec qui je disais, voilà je disais, la vidéo c'est un outil puissant, machin. Il me dit ouais mais c'est pas suffisant. Et je dis oui, non mais ça on est d'accord. Tu peux faire la meilleure vidéo du monde. Si c'est pas intégré dans une logique et c'est pas cohérent avec ta, ta stratégie, ça ressemble à rien. Pire si la vidéo, tu la mets dans un coin, comme je le disais tout à l'heure. Donc, euh, c'est vraiment un tout, quoi. C'est une vision holistique, même, j'oserais dire, de, de tout ça, quoi. Mais tu aides aussi à avoir de la visibilité, parce que c'est bien beau de oui. faire une vidéo et de la publier. Oui. Mais comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait plein de gens qui la voient C'est ça aussi le truc. Ah, bah, et ça, c'est une vraie bonne question. Comment on fait <rire> bah, On fait. Euh, bah, on, on intègre ça dans du marketing de contenu. Donc, euh, on va adapter ça dans une. Euh, charte éditoriale qu'on va mettre en place en amont, avec un calendrier aussi pour planifier ces vidéos. Et très honnêtement, comme le rappelait Jordan, par exemple, il euh, y a un outil qu'on a tous dans notre poche qui s'appelle le smartphone, et réaliser des vidéos, c'est pas compliqué. Il suffit juste de savoir comment tourner sa vidéo, d'avoir une bonne prise de son, euh, et ensuite de l'éditer au bon endroit. Je pense à YouTube en particulier pour commencer. Et là aussi, il faut, voilà, y a des, des process pour optimiser la publication de sa vidéo, pour voilà, se donner toutes les chances qu'elle soit vue. Mais encore une fois, ce n'est pas suffisant. Voilà. Que... Alors, comment avoir plus de vues Il faut communiquer sur sa vidéo, la publier partout sur les réseaux. Comme le rappelait également euh, Morgan euh, à juste titre, c'est qu'aussi, il faut republier. Moi, je vois des gens qui disent bah, J'ai publié une fois, ça suffit. Sans citer de nom, tout à l'heure, on avait une discussion euh, avec euh, deux personnes, là, et puis, ouais, j'ai balancé l'info une fois. Mais. Oui, mais l'autre, il ne l'a pas vu parce qu'il est noyé d'informations. Il ne euh, bah, faut pas hésiter à republier. Il faut toujours avoir cette idée-là que les gens qui, qui nous suivent sur les réseaux sociaux, à cause des algorithmes des réseaux sociaux, à cause du fait qu'ils ne sont pas forcément non plus tout le temps derrière leur écran, il bah, y a des publications qui ne le voient pas. Donc, il ne faut pas hésiter à republier à des jours et des horaires différents pour être sûr qu'à à un moment donné, ils puissent voir la publication et en l'occurrence la vidéo qu'on a mis tant de temps et tant de cœur à créer et à mettre en ligne. Merci beaucoup. Je en prie. Super, merci. Question Oui, derrière, derrière. Carole. Euh, alors, je, je, je sais qu'il n'y a pas la réponse à, à ma question, mais c'est par rapport au, à la vidéo. C'est quoi le bon état pour oser... Quand on n'ose pas encore se lancer dans la vidéo, parce qu'on a, comme disait Bettina, on a... Là, je, je, voilà, se montrer et tout ça. <rire> J'ai eu, eu déjà du mal à, à mettre une photo de moi sur mon blog. Et quand je pense à faire une vidéo okay, sur moi, je, je suis consciente de ce que c'est important. Mais pour faire le pas, en fait, je ne sais pas si je n'ai pas encore le bon état d'esprit ou je ne sais pas ce que vous pouvez dire par rapport à ça. Juste un truc, tu vois, je vais te dire un truc par rapport à ça. Euh, il faut réfléchir en entrepreneur. Moi, tu vois, par exemple, la compta, c'est un truc qui me gave. J'aime pas ça, ça me saoule. <rire> non, mais je prends, c'est extrême, hein, ce que je dis volontairement. Hein. C'est juste pour prendre un exemple extrême et dire ça de manière extrême. J'aime pas la compta, ça me saoule, mais je le fais parce que ob... je suis obligé de le faire. La vidéo, t'aimes pas ça, mais t'es entrepreneuse. Et il faut le faire parce que tu sais que ça va participer fortement à ta communication et trouver des clients et tout ce que tu veux derrière. quoi. Donc, il faut vraiment s'enlever se, ça de la tête et euh, s'enlever ce blocage qui sert à rien. On est des entrepreneurs. Donc, il faut vraiment fonctionner comme ça. Je veux juste ajouter un truc. Moi, j'étais sur Internet très tôt. Euh, je crée mon premier site en 1996. Et en fait, il y a eu toute une époque où en fait, on mettait pas du tout nos photos, nos vrais noms et tout ça. Et quand la mode a changé... Moi, j'ai eu vachement de mal. Et pendant très longtemps, je n'ai pas mis ma tête sur Internet. Euh, je me cachais derrière le logo, etc. Les gens ne me voyaient pas. Et j'ai vraiment eu cette demande. Parce que euh, le digital, ça sert l'humain aussi. Et tu as une vraie connexion avec les gens qui se créent. Donc ils ont besoin de te voir à un moment donné, les gens. Et tu peux passer par plusieurs étapes. Si aujourd'hui, tu n'es pas prête là à montrer ta tête, c'est OK. Tu peux aussi faire des vidéos sans montrer ta tête. C'est possible. Par contre, en effet, Christophe a 100% raison, à un moment donné, tu viendras. Mais, ça, ça va... Ça, ça, C'est pas naturel de parler à une caméra, quoi. C'est pas naturel. Et, et, et on est d'accord. Et puis, et on se dit, ouais, les gens ils vont me regarder bizarre et tout. Mais, mais en fait, qu'est-ce qui peut se passer Dis-toi, qu'est-ce qui peut se passer au pire Tu sais qu'ils peuvent pas t'envoyer de tomates parce qu'il y a l'écran de l'ordinateur. Mettons, mettons, ils veulent vraiment t'envoyer des tomates dans la tête, ils peuvent pas. Donc, en fait... Pff, Lâche prise. Euh, donc, moi, quand j'ai vécu ça, donc je peux t'en parler également. Il faut déjà savoir que sur Internet, en fait, quand on vend en ligne, les gens ne connaissent pas. Et moi, j'ai vu la différence entre avant et après. Une simple photo, quand je fais des posts Instagram, même Facebook, quand je mets une photo comme ça, sur Canva, qui est belle et tout ça, bon, elle est bien. Mais quand je mets ma photo à moi, que je sois maquille ou pas d'ailleurs, elle a beaucoup d'engagement. Je dis, ah, tiens. En fait, les gens, ils. C'est des humains à la base, vous voyez. ils aiment bien créer un lien avec nous et ça les rassure de nous voir en fait. Alors deuxième, en tout cas moi ce qui m'a aidé à passer, parce que moi j'ai été sur Periscope, Periscope c'était pire. Periscope c'était, oh t'es pas belle, t'es moche, c'était vraiment agressif quoi. Facebook c'est gentil, c'est mignon. Periscope c'était vraiment le test du comment rester focus sur ta vidéo, pendant que t'as des commentaires qui fusent, ouais t'es qui, qui t'a envoyé, qui t'a machin. Et finalement ça m'a formé. Et moi, ce que je, je me suis dit, non, j'ai fait avec moi un cas pratique. Je dis, Bettina, de quoi as-tu vraiment peur Et j'ai écrit, bah en fait, j'ai peur qu'il n'y ait personne sur mon live. Ok J'ai peur qu'en fait, euh, que ça n'intéresse personne. Ok J'ai peur. Euh, et après, j'ai confronté chacune des peurs. Et j'ai dit, ok, si tu fais un live et qu'il n'y a personne, c'est grave euh, Non Enfin, ok, d'accord. Si tu fais un live et qu'on se moque de toi, et alors Ok, en fait, j'ai confronté mes peurs, je me suis dit finalement, j'ai accepté en avance que je peux faire un live qui est une personne en direct, c'est pas grave, la vidéo sera en replay et puis souvent en replay. Ok, je fais un live, on m'insulte, au pire, euh... enfin ce qui n'est jamais arrivé d'ailleurs, on m'insulte. Enfin, je me suis vraiment dit que j'ai affronté mes peurs une après une et je t'assure, Carole, qu'en fait, en faisant ça, faut vraiment... moi pour moi, vaincre ces peurs, c'est en l'affrontant. Quand tu l'affrontes, donc j'ai commencé à m'entraîner dans les groupes Facebook, aussi, je me suis entraîné avant j'avais peur de YouTube. YouTube, moi c'était vraiment, oh vraiment la jungle, j'avais peur des haters Et du coup j'ai commencé petit à petit, c'est pas à pas, étape par étape. Les groupes Facebook privés, les lives sous mon compte, personnel, ma page, et après je me suis senti à l'aise pour aller plus loin. Donc fais-toi un petit schéma comme ça au fur et à mesure, entraîne-toi, mais passe à l'action. Ouais, il y a un point qui est super important aussi pour toi. Il y, un, il y a un point, tu m'entends bien, ouais oui, Ouais. Dois parce que pas me dire... ouais euh, en fait, il y, un, il y a un point qui est, qui est aussi important à, à prendre en compte, toi, pour, pour tes vidéos, c'est que pour plus tard. Enfin, tu vois, moi, je me suis lancé dans les vidéos parce que quand je me prends en photo, euh, je me prends, enfin, je suis pas photogénique, c'est l'histoire de ma vie. Donc le truc, c'est qu'à chaque fois que tu prends cinq photos de moi, tu as l'impression d'avoir cinq personnes différentes. Donc moi, j'avais besoin de, de, de, de montrer d'une certaine manière aux gens. Bah, comment est-ce que je m'exprimais en vrai, euh, comment est-ce que j'étais en vrai, et puis euh, c'était une manière de leur donner un échantillon de ma philosophie, de ma manière d'être, de ma manière de, de, de fonctionner. Donc euh, c'est un échantillon d'une certaine façon. Donc c'est par, Pareil, ouais, tu ne pense pas, penses pas au fait de te dire qu'il va y avoir des personnes qui vont te critiquer de toute façon, il y aura toujours des personnes qui, qui te critiqueront. Et, euh, et tant mieux parce que ça, tu, tu leur envoies juste quelque chose qu'eux ils n'arrivent pas à faire peut-être. Euh, et les personnes qui, qui vont être dans la création ou quoi que ce soit, elles vont jamais te dire euh, c'est de la merde ce que tu fais quoi, c'est pas vrai. Mais par contre les personnes qui elles, tu fais pas les choses pour les personnes qui, qui vont pas aimer ce que tu vas proposer, tu fais quelque chose pour les personnes qui elles recherchent des, des, questions, enfin, des réponses à leurs questions. Donc euh, c'est sûr que ouais, parler devant une caméra c'est pas naturel du tout, que tu es là, alors oui, bonjour aujourd'hui, euh, et puis ah, tu t'arrêtes, et puis ah, bah mince. Donc, euh, moi, ma, ma première vidéo, elle a duré deux heures, hein, et, euh, deux heures pour cinq minutes, et, et j'étais dans un, dans un amphi, euh, dans un truc de conférence et tout. Euh, je peux te dire que euh, ouais, j'étais dans la souffrance, ouais. mais j'ai quand même réussi à la faire, et après j'étais fier. Et puis, au fur et à mesure, maintenant, euh, une vidéo ça me prend euh, cinq minutes, toi, le temps de la, le temps de la, la, la vidéo. Donc, c'est plus tu fais quelque chose, plus tu vas être à l'aise, et puis tu as ensuite après. Euh, tu te poseras même plus la question de « est-ce que ça va plaire ou pas ?» parce que tu sauras que tu apporteras de la valeur euh, aux personnes qui vont te suivre. Mais seulement le truc, c'est que qu'aujourd'hui avec YouTube, moi j'ai commencé en 2014, donc c'était facile. Aujourd'hui, euh, tu as tellement de contenu et, et tes concurrents, ce n'est pas forcément en fait euh, les personnes qui font la même chose que toi, c'est tous ceux qui proposent du contenu aussi. Et il y a les chaînes télévisuelles aussi qui s'y mettent maintenant à proposer du contenu sur YouTube. Donc euh, ça ne devient plus la même plateforme qu'auparavant. Donc il va falloir aussi proposer soit des nouveaux contenus ou soit euh, s'adapter aussi par rapport à la plateforme. Tu vois moi pour l'instant je, me je vais tester une stratégie sur LinkedIn parce que Facebook bah, ils réduisent de plus en plus la visibilité donc euh, c'est un peu mort. Mais je vais tester une stratégie vidéo sur, euh, sur LinkedIn pour voir et s'adapter à LinkedIn. Merci. Florence, tu voulais dire un truc euh, Diane euh, le micro. Alors moi, ce que j'avais vraiment envie de, de mettre en partage, en écho avec ce que tu expliquais, c'est que, en fait, quand tu es euh, par rapport à la photo ou encore plus par rapport à, à la vidéo, c'est euh, au niveau de toi de faire comme si... Comme si en fait, euh, par rapport à la photo, il y avait euh, derrière euh, l'appareil, la, il y avait une personne que tu aimes, une personne que tu as envie d'aider. Et par rapport à la vidéo aussi, c'est super important, quand tu vas te filmer ou que quelqu'un va te filmer, que derrière l'écran, tu fasses comme si, tu imagines que là, avec ton cœur, avec ton authenticité, tu t'adresses à des personnes qui t'aimes bien et avec qui tu as envie de mettre en partage. Et je t'assure, ce travail à l'intérieur de toi-même que tu vas poser, là, même en t'exerçant par rapport aux, aux vidéos, c'est quelque chose qui va venir augmenter ton niveau de confiance en toi, qui va augmenter ton taux d'énergie. Et ça va te faire gagner du temps, parce qu'au lieu de mettre des heures et des heures à faire une vidéo, tu vas te rendre compte que... Ben, c'est possible. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important et que j'avais euh, envie de, de, de mettre en partage avec vous, parce que, euh, par rapport à, à, à la vidéo, c'est normal, c'est humain, on, on, on a ce trac, et puis on est là à se poser des questions de, de, des personnes qui sont derrière, euh, du regard qu'ils vont poser. Alors, pareil, quand tu parles en public. Quand tu parles en public, voilà, euh, comment ils vont me considérer, euh, -ce qui, comment je vais être jugée. <coughs> tu respires. Et puis là, d'un seul coup, tu' t'imagines qu'au lieu que c'est Guillaume, bah, tiens, c'est Jean-Jacques, mon mari que j'aime bien. Voilà. Et puis, euh, voilà. Et, et ça, c'est un truc, mais, mais c'est du tonnerre. Et, et je suis vraiment très, très heureuse de vous le mettre en partage aujourd'hui parce que ça, c'est quelque chose de très, très, très puissant qui donne une force à l'intérieur de soi. Merci. Voilà. Merci, Florence. Ce que tu viens de dire, j'avais eu cette idée en fait parce que j'ai j'ai une amie, euh, une connaissance que micro que, plus proche, s'il te plaît. Que d'accord, <rire> ouais, d'accord, que je, euh, Christelle, que j'accompagne euh, en termes de développement personnel, mais c'est c'est rien de professionnel quoi, mais je le fais parce que voilà il y a un besoin et, et je peux le faire. Et Christelle, elle m'a souvent dit, quand tu parles, j'ai envie d'enregistrer ce que tu dis pour écouter après. Il faut que tu fasses des vidéos. Il y a des personnes que ça pourrait aider. Et puis je lui ai dit, j'ose pas. Et puis une fois, j'ai eu cette idée-là. Je me suis dit, peut-être que je vais commencer la vidéo en voyant devant moi des personnes avec qui je parle et qui réceptionnent. Par exemple, Christelle, que je fasse la vidéo et devant l'écran, je, je m'imagine que Christelle est devant l'écran en fait. Je pensais que ça pourrait m'aider. Donc, ça, juste pour confirmer ce que tu as dit, merci. Ok, merci. Euh, ok, je, alors je note pour les questions, juste moi j'aimerais ajouter une chose et je rebondis sur ce que tu disais Christophe. En fait, euh, Carole, ce que tu ressens par rapport à la vidéo, tu vas le ressentir pour tout plein de choses. Parler en public, créer des webinaires, vendre tes formations, euh, networker. En fait, il faut que tu adoptes, tu te vêtisses de l'identité de l'entrepreneur. C'est pas juste la vidéo le problème. Par contre, si tu arrives à affronter la vidéo, tu vas utiliser les étapes que tu as, as utilisées pour arriver à faire des vidéos. il faut que tu gardes ça, là, cette méthodologie, pour tout faire. Parce que la vidéo, ce n'est pas une fin en soi. Après, il faudra vendre en vidéo. Il faudra avoir quelqu'un au téléphone, lui vendre quelque chose au téléphone. Un client qui est mécontent, comment tu fais face c'est les mêmes mécanismes qui vont revenir. Ta peur actuelle, elle va se retrouver dans tout plein d'autres aspects. C'est des templates, c'est des modèles, okay. Et on a tous comme ça des modèles d'échec qui va te falloir transformer en modèles de réussite. Souvent, par exemple, les gens perdent, ne, ne valorisent pas leur réussite personnelle. Souvent, je dis par exemple aux mères de famille, surtout celles qui élèvent leurs enfants euh, euh, de manière euh, seules. Je leur dis, mais regardez comment vous avez élevé vos enfants. C'était dur, non Qu'est-ce que vous avez fait On vous a rien appris, vous êtes auto Vous avez persévéré, vous avez eu du courage. Faites la même chose pour l'entrepreneuriat. C'est comme si vous oubliez toutes vos compétences, vos aptitudes, comme si l'entrepreneuriat c'était autre chose. Non, l'entrepreneuriat c'est 10 000 fois plus facile que d'élever trois enfants avec peu de revenus et pas de mari, j'imagine. Okay, je n'ai jamais vécu ça, mais je le sais, quoi, ma mère a vécu ça. Okay, elle était veuve, elle est venue en France, dans un pays étranger, elle ne parlait pas français, elle était malade et elle nous a quand même élevés. Ça, si elle utilisait ces compétences-là pour de l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat, c'est un jeu d'enfant, capitaliser ce que vous réussissez dans le sport, même dans votre emploi salarié, dans l'investissement immobilier, j'avais une cliente euh, comme ça et certains la reconnaîtront, qui a investi dans plusieurs euh, appartements. Elle a très bien réussi ça. Et quand il s'agit d'entrepreneuriat, elle galère. Sauf que c'est très difficile ce qu'elle a réussi à faire. Investir dans l'immobilier, c'est beaucoup de travail. Qu'est-ce que c de l'entrepreneuriat bah, Utilisez ça, là, que vous avez déjà réussi dans votre vie. Allez prendre quelque chose que vous avez réussi et appliquez-le ailleurs. Et pour terminer, une dernière illustration. Moi, par exemple, j'ai déjà couru un marathon. Le marathon de Paris. Je l'ai couru, couru très très lentement, okay en 5h17, la limite de temps c'est 6h. Ça veut dire qu'après 6h, je ne sais pas, il y a ce qui se passe, il y a la police qui te dégage, tu vois, il y a un truc comme ça. Je l'ai couru très lentement, mais j'en suis hyper fier. Et à chaque fois que je galère physiquement quand je joue au foot, quand je cours, ou même dans ma vie d'entrepreneur, je me dis, mais Lingen as réussi à faire un truc hyper dur. Et bien je m'appuie sur cette force, sur cette réussite là pour tout le reste, et faire une vidéo à côté, mais c'est rien du tout par rapport à tout ce que tu es capable de faire. Mais il faut que tu t'appuies sur ces réussites-là. Okay On avait deux questions là. Euh... Vas-y, Fabrice. Euh, c'est une question technique hein, au niveau de la vidéo. Comment faire une vidéo euh, correcte sans forcément investi investir lourdement en termes d'équipement euh, Comment faire une vidéo correcte sans investir dans, dans du matériel qui coûte cher, c'est voilà. ça hein ouais, c'est ça. Je suis sûr de On bien comprendre la question, parce que ouais. c'est une question très compliquée, je t'avouerai. Euh... Donc il faut forcément mais investir... Je voulais, euh... je voulais rester sérieux, mais... Non, en fait, blague à part. Euh, en fait, comment faire une vidéo très compliquée J'ai un e-book que je vends en ligne au prix de 7 euros, comme <rire> le dit Morgan, <rire> dans lequel j'explique tout ça, christophtrain.fr... Il voilà, y a un e-book, tu peux peut-être démarrer avec ça, mais très honnêtement, dans ce e-book, j'ai vraiment mis un concentré d'informations pour que les gens puissent tourner et monter leurs vidéos à partir d'un smartphone. Okay. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les smartphones sont d'une qualité suffisante pour publier sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas la peine d'avoir une caméra, c'est pour que ça finisse sur Facebook, par exemple. Même si moi, évidemment, j'ai du matériel évidemment professionnel, mais voilà... Faisons simple, donc pour répondre à ta question, faisons simple, fais une vidéo, et même à la rigueur, tu vois, je vais te dire un truc, pour pas s'embêter, sur la partie post-production, montage, il y a un truc qui est encore vachement mieux, à partir toujours d'un smartphone, alors que ce soit sur Facebook, YouTube, euh, le troisième que j'ai oublié, euh, Instagram, voilà, j'allais y arriver, Instagram, faire des lives... Ça, c'est génial. Parce que là, pour le coup, tu n'as pas besoin de refaire dix fois la prise. Donc, tu ne restes pas deux heures pour faire cinq minutes. Là, tu fais vraiment cinq minutes de live. Et puis, tu n'as pas besoin non plus de revenir dessus pour faire un travail de post-production. Donc, en d'autres termes, faire un montage. Non, on s'est mis en ligne directement. Les gens revoient ça en replay. Basta. Et c'est génial, le live, pour ça. C'est génial. Et en plus, ce qui est bien avec le live, c'est que là, pour... dans l'idée de créer de l'engagement, c'est... Pour moi, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Et, euh, et en, en, en plus, je ne sais plus ce que je voulais dire d'ailleurs par rapport à ça, euh, c'est que tu peux te permettre de bafouiller, de faire des E, euh, parce qu'on a tendance naturellement beaucoup à faire ça, etc. Alors que sur une vidéo enregistrée, ça passe moins bien, tu vois, de faire des E, euh, de bafouiller, de, etc. Donc euh, c'est pour ça que je dis le live, et puis en plus, pour s'entraîner, c'est royal. Hein. Pas d'enjeu, ça. Voilà. Puis les gens sont super bienveillants en général, euh, c'était super ton live, j'ai adoré, t'as dit ça, machin, etc, continue. Donc euh, voilà, si ça répond à ta question, j'en suis ravi, mais honnêtement, je pense que même pour tout le monde, euh, faites des lives. Parce que la star c'est vous. <rire> Oui, ça, ça rejoint un peu euh, ce que vous venez de dire. Euh, quelle est la place aujourd'hui de la vidéo professionnelle par rapport aux vidéos qu'on peut faire ben, tous entre guillemets euh, avec le, le smartphone euh, Est-ce qu'il y a des, euh, des choses pour lesquelles la vidéo professionnelle est plus destinée euh, Par exemple, sortie de nouveaux produits ou d'autres choses euh est-ce que, est que tu peux personnaliser ta question pour compre comprenne vraiment l'enjeu de ta question Oui. Par Là, je vais sortir de nouveaux produits la semaine prochaine et je me suis posé la question, est-ce que je vais faire appel à un professionnel pour faire une vidéo professionnelle ou est-ce que je vais faire moi-même une petite vidéo de présentation Moi, je vais te dire un truc, les deux sont valables dans ton cas personnel, mais pour n'importe qui d'ailleurs. Faire une vidéo professionnelle, oui, parce que ça va te permettre d'avoir une vraie vidéo de qualité avec laquelle tu vas pouvoir communiquer hors réseaux sociaux. Parce que c'est à ça aussi qu'il faut penser, il ne faut pas penser que digital. Tu vas voir un, un, un prospect, que ce soit fournisseur ou qui que ce soit, euh, la vidéo va te servir d'outil d'aide à la vente. Et ça, c'est un truc au, auquel on ne pense pas forcément. On pense, on pense toujours digital, réseaux sociaux. Mais quand on fait un rendez-vous en présentiel avec un fournisseur, par exemple, ce qui peut être ton cas, ou un client, un distributeur, ouais, bah, tu viens avec ta vidéo, tenez, je vais vous montrer la vidéo, regardez... Alors, et puis c'est super bien fait parce que le, le, le vidéaste, il t'a fait une, une, une vidéo qui, qui, qui déchire, euh, je sais plus comment on dit ça, <rire> qui déchire sa race. <rire> et euh, avec peut-être du drone en plus parce que tu es dans un environnement qui permet de faire ça, etc. Et là, tu as une, une vidéo top qualité. quoi. Et même après, si tu es présent sur des salons, cette vidéo-là, tu, tu vas pouvoir t'en servir aussi. Il enfin, y a plein d'occasions de se servir d'une vidéo qualité professionnelle. Après. Faire des vidéos toi-même avec ton smartphone, mais bien sûr. Et là, j'en reviens à aussi à ce qu'on disait c'est que tu vas pouvoir faire des vidéos un peu plus, euh, comment dirais-je, dans les coulisses de l'entreprise. Faire des stories, tiens, par exemple. Tiens, regardez comment on fait, machin. Tiens, aujourd'hui, on a prévu ça, nanana, etc. Faire des stories très simples en vidéo, même faire des petites vidéos comme ça, très simples, avec ton smartphone pour communiquer. Donc, ça va créer une proximité. Les gens, les prospects, les clients, tout ça, ça va, voilà, ça va donner du crédit à ce que tu fais augmenter le niveau de confiance, mais les deux, à mon sens, sont impératifs. Tu as des sessions d'accompagnement, euh, des sessions stratégiques, s'il y en a qui ont des questions de vidéo Uniquement pour les gens qui sont présents ici, oui. <rire> non, je blague, j'offre effectivement un audit gratuit pour tous vos projets vidéo, vous allez sur christophe-train.fr, et euh, vous cliquez, il y a un petit bouton en haut, audit gratuit, on prend rendez-vous directement sur mon agenda en ligne, et puis, euh, et puis je vous appelle, on fait une visio, donc pour ceux qui ont peur de la vidéo, c'est dommage. Non mais on est tous les deux, donc c'est pas, pas gênant. Et puis on discute de votre projet, et puis je, je vous donnerai des, des conseils, des pistes de réflexion en tout cas, pour vous aider à voilà, avoir une vraie stratégie de marketing vidéo. J'ai une dernière question pour Bettina ou pour Jordan et ou pour Jordan avant qu'on termine cette session. Question Ouais, euh, Diane oh, Moi j'avais une question parce que tout à l'heure tu as fait du, tease, du teasing Lingen en disant oui, Jordan pourra vous expliquer comment il a multiplié les sources de revenus et euh, c'est un sujet qui m'intéresse <rire> beaucoup. Donc j'aime si vous avez des retours d'expérience les, les autres. Ouais tu as dit ça <rire> Je sais pas euh, Non, mais pas forcément -moi pour, euh, je suis pas pour Jordan, mais en tout cas, c'est un sujet, si, euh, voilà, si vous avez un retour d'expérience à faire sur ce thème-là, moi, ça m'intéresse. Euh, donc, donc euh, euh, répète-moi ta question, du coup, j'étais dans l'émotionnel, là, j'ai... Je l'ai dit euh. où, je l'ai dit là, là, ici Avant arrive, tu l'as dit, euh, ouais, dit devant tout le monde. Ok. <rire> non, mais c'est pas grave, c'est pour Jordan, c'est pour euh, tous. Non, c'est... Euh, est-ce que vous auriez un retour les uns et les autres d'expérience à faire sur bah, comment on peut diversifier ses sources de revenus quand on est entrepreneur Oui, ok. Ouais, bah ouais, non, mais alors, chronologiquement, au tout début, quand je parlais de légitimité tout à l'heure, eh ben, je me suis senti d'abord légitime en coachant des particuliers. Mais l'objectif à moyen et long terme, c'était quoi C'était de pouvoir rentrer aussi dans les entreprises. Parce que je vais parler crûment, il y a des personnes qui n'aiment pas ça, mais c'est pas grave. C'est là où il y a le, le, les pépettes. Donc c'est ça, d'une certaine manière, toi, qui te permet de, bah, je sais pas, de facturer une journée à 700 euros, 1000 euros, voire plus. Euh, parce que les particuliers, euh, à un moment, c'est limité. À moins que tu, tu te positionnes vraiment sur des gros projets ou des gros problèmes. Et, et là, bah, les mecs, ils n'ont pas peur de euh, débourser 3000, 5000 euros, 7000 euros. Quoi. Parce qu'ils se sont identifiés comme la seule personne. Enfin bref. Donc j'ai suis... fait ça par échelle. C'est d'abord les particuliers. Après, j'ai commencé aussi après par les dirigeants de start-up. Après les dirigeants de start-up, je me suis positionné sur les organismes de formation. Donc là, j'en ai un. C'est le coaching individuel. Après, j'ai eu les organismes de formation. Donc je passe que je fais des formations aussi. J'ai des... plusieurs acteurs aussi qui qui m'a un revenu d'une certaine manière. Je donne des cours comme, euh, comme l'Ingen euh, pendant un moment, mais je ne fais pas que ça. Ouais. Euh, et puis euh, là, tu vois, je suis sorti d'une session de, de un mois et demi pour des ateliers de, contrat, de recherche de contrat d'alternance pour les étudiants. Donc c'est quelque chose qui ne me prend pas beaucoup de temps, mais euh, tout le mois d'août, euh, septembre et puis euh, début octobre, bah, quand tu fais un atelier, tu as 350 euros qui te tombent dans la poche directe. Donc, ce n'est pas, pas négligeable. Toi. Euh, mais euh, à côté de ça, je travaille avec des organismes de formation. Je ne fais pas que du coaching euh, en individuel. Quoi. Et puis euh, là, il n'y a que depuis cette année, parce que du coup, bah, j'avais une sale expérience avec les formations en ligne. Donc, j'ai fait le deuil hein, par rapport à ça. Et puis, je me suis dit, c'est quand même dommage, parce que depuis, le, le, on en a déjà parlé d'ailleurs, depuis septembre de l'année dernière j'ai eu une pic en fait un gros pic de, de, de trafic sur mon site donc je suis passé de 600 visites par mois à 1800 d'un coup quoi et, et quand quand on en avait discuté que en gros bah, fait le, le, le je m'étais fait la réflexion que chaque jour je perds de l'argent parce que j'ai pas monétisé mon site donc c'est à partir de ce moment là je me suis dit bon allez c'est bon maintenant j'ai suffisamment de trafic je vais pouvoir monétiser mon site et puis bah, j'ai commencé avec un petit un petit produit quoi, à 37 euros le truc il n'est pas visible sur mon site, mais les gens rentrent dans un tunnel. Et puis, euh, bah là, tu vois, sur, même pas, ça fait quoi Ça fait peut-être 6 mois, 5-6 euh, mois, je me suis fait du 1800 euros sur un produit à 37 euros. Ça va, c'est correct pour un petit truc où je voulais juste être en mode test. Et ça m'a au moins prouvé que bah, si je proposais une stratégie encore un peu plus poussée et que je me mettais un petit peu plus dans ClickFunnel, l'outil qu'on utilise. Ben, alors là, je ferais comme Madame Morgane février qui ferait du 15 000 euros, euh, voilà. donc que je ça là-dessus. Euh... Ah ouais, ça fait tourner euh, ben ouais, ouais, non mais c'est. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, tu vois, j'ai diversifié mes sources de manière aussi à ce que euh, ben, s'il y a un client qui me claque dans les doigts, eh ben, que je ne sois pas là comme un con à me dire ah ben, merde, euh, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que je vais faire pour le mois prochain Moi, dans le cadre de mes accompagnements sur les finances, j'aide aussi, parce qu'en général, les gens qui viennent me voir, ceux qui, en tout cas, ont des finances après, qu'ils sont clean, ben, des fois, c'est simplement qu'ils ne gagnent pas assez. Ils veulent bien faire des choses, mais ils n'ont pas assez de revenus. Donc là, je les aide aussi en fait, à, à créer des sources de revenus, mais sur la base de ce qu'ils savent et aiment faire, donc leur talent. Je les aide vraiment à faire ce travail-là pour identifier leur talent, donc leur zone de génie, comme on aime dire. Et en fait, aujourd'hui, des fois, on ne se rend pas compte à quel point ce qu'on sait faire peut vraiment aider les gens. Vous êtes dans tout ce qui est relecture de, de, de, de documents, il y a des sites comme 5euros.com, enfin, où on peut vous payer pour relire des documents. En fait. Et moi, dans mon cas, par exemple, j'ai plusieurs sources de revenus, entre autres, euh, Donc, j'ai mon activité, effectivement, entrepreneuriale que je fais, j'ai un contrat là euh, que j'ai pris aussi au salarial, mais où je me forme dans mon domaine, parce que là, je vais être bientôt euh, form formatrice professionnelle, data-docker. Bref, et il y a aussi ce qu'on appelle l'affiliation. Moi, j'aime moi, bien promouvoir les produits des gens, et euh, en fait, je, je suis passionnée par le fait de pouvoir mettre en avant leurs produits. En général, ça rapporte plutôt pas mal, parce que comme les gens me connaissent en ligne, ils me font confiance, Quand leur dit tel produit, ils courent l'acheter, parce qu'ils me connaissent. Donc il y a ça. Il y a aussi, par exemple, là, si je prends un exemple, un, j ai, j ai mon, parce que j'ai acheté un bien immobilier, pareil, on peut acheter un bien immobilier sans apport. C'est possible. Je me suis fait accompagner là-dessus. J'ai acheté un, un, un appartement que j'ai mis où j'ai mis des locataires. Donc c'est un appartement qui s'autofinance. Et en fait, après, j'ai recommandé donc mon, mon comment on dit ça, mon, mon agent immobilier. Euh, et du coup, ça m'a apporté 500 euros juste pour avoir dit, écoute, un tel va voir un tel quoi. Mm -hmm. Parce que la vente coûtait 5000. Donc vraiment aujourd'hui, euh, capitaliser ce que ça savez faire, peu importe ce que c'est, il y a plein de choses à faire. Et vos talents, pour moi, c'est la clé. Vous pouvez être salarié aujourd'hui, mais en parallèle, faites plein de choses. Qu'est-ce que ça et, vous savez, des, des fois, on pense que oui, mais euh, moi, je vais faire ça. Mais comme tout le monde, non. Par exemple, moi, à peine hier, je disais sur mon, sur mon compte Facebook que j'aime pas faire des recherches. Je suis prêt à payer qui veut pour me faire des recherches, pour des voyages, voilà, parce que je n'aime pas le faire. Donc après, après aujourd'hui, demandez-vous, ok, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'aime faire et comment je peux finalement me faire payer pour ça. Et c'est possible. Merci beaucoup à vous trois. Je vais vous laisser un mot de la fin. Euh, on a envie de travailler avec vous, on a envie de progresser avec vous. Qu'est-ce que vous pouvez proposer euh, Donc voilà, dites-nous euh, comment faire. <rire> <rire> voilà. <rire> c'est bon le marketing, c'est comme ça que ça marche. Il faut répéter le message pour que ce soit... À parce que c est, c est, ce que tu dis, c'est intéressant. Ce serait peut-être le mot de la fin, effectivement. Euh, comme je le rappelais tout à l'heure dans ma présentation, je n'aime pas le gâchis, donc j'aime bien. Et c'est ce que tu as rappelé toi-même, répéter, répéter, republier, republier, republier. Et n'hésitez vraiment pas à faire ça. Donc, Je, je m'inspire beaucoup de ce que tu as dit tout à l'heure, mais c'est quelque chose effectivement, que je, je fais et que je me force. Enfin, je me force façon de parler, mais en tous les cas, c'est vrai que... Quand je pas d'idée de contenu, ce que j'expliquais euh, aujourd'hui, je ne sais plus qui, enfin bref, quand j'ai pas d'idée de contenu sur les réseaux, ben, je dis, ben, Attends, je reférifie mes publications, laquelle avait bien marché, tac, je vais republier celle-là. » mmh. Et bim, les gens euh, qui ne l'avaient pas vu la première fois tombent dessus, puis ça matche à tous les coups. Quoi. Et euh, voilà, donc publier, republier, soyez aussi dans le bio-marketing. Mmh. <rire> bio euh, soyez dans le bio-marketing, ouais, c'est un, un mot que je me suis inventé dernièrement, je vais essayer de le placer aujourd'hui, j'ai réussi, défi réussi. Et juste pour terminer, ouais, euh, évidemment, euh, je ne vais pas manquer sur le fait de vous dire de faire des vidéos, de faire des vidéos et encore faire des vidéos. C'est vraiment, vraiment indispensable euh, aujourd'hui, en 2019, plus qu'avant, et encore plus en 2020. Et même à la rigueur, je rajouterai une chose, j'avais partagé ça aussi avec Lingen, parce qu'il enfin, m'a initié à faire du podcast. Et c'est vrai que, euh, comme je disais à Lingen, j'ai reçu une newsletter de Pat Flynn, qui est un grand marketeur américain, qui disait qu'en 2020, le podcast allait devenir le, le blog, quoi, comme le blog, donc, euh, dans, sa, dans son heure de gloire. Et donc, euh, peut-être aussi penser à faire peut-être aussi du podcast. Mais d'abord, des vidéos. Hein Car je le rappelle, la star, c'est... Voilà, c'est bien. Alors, pour travailler avec moi, vous pouvez donc voilà. Donc moi, je propose effectivement des formations en ligne, dont une sur le marketing vidéo, précisément. Euh, des accompagnements aussi, donc en coaching, pour vous aider justement à organiser votre projet de marketing vidéo. Donc, essayer de trouver une stratégie par rapport à ça. Vous accompagner aussi sur comment faire des vidéos, déjà de manière beaucoup plus personnalisée que, que la formation en ligne que je peux proposer. D'ailleurs, euh, maintenant c'est complet, mais en mi-novembre, j'organise un, un atelier justement pour des chefs d'entreprise qui veulent savoir faire des vidéos eux-mêmes. Donc j'ai mis ça en place. J'ai euh, limité volontairement à 7 participants, parce qu'une journée, ça passe très vite, donc pour avoir le temps de répondre à toutes les questions et de voir l'ensemble des choses au minimum sur le sujet. Et euh, ceci étant dit, je propose une liste d'attente pour ceux que ça pourrait intéresser. Christine, peut-être <rire> Je te charrie. Euh, et puis, de toute façon, vous pouvez me contacter par le biais de mon site. Je propose aussi un audit gratuit, je rappelle, pour, pour tous les membres de la rencontre Solopreneur numéro 3. Donc ce sera le mot de passe, hein. Solopreneur 3. Merci. Alors moi, pour le mot de la fin, avant de dire comment je peux vous aider, c'est vraiment, euh, si j'ai un mot à dire, à vous dire, c'est passer à l'action en fait avec ce que vous avez et là où vous êtes. Moi en tout cas, c'est mon histoire, c'est de ne pas attendre que tout soit parfait parce que ça ne sera jamais parfait. Et c'est là où vous êtes, vous demandez quelle sera ma prochaine étape. Avant de penser à 12 mois, à 6 mois, on est aujourd'hui le 19 octobre, demain je fais quoi Après demain je fais quoi C'est poser une action chaque jour et vous allez voir que ça va vous permettre ça va, ça va vous, vous de voir plus loin. Quand j'ai quitté mon travail il y a trois ans, je vous assure que je n'aurais jamais pensé faire ce que je fais là. Même, en fait, chaque fois que je pose un pas, en fait, c'est ce pas qui m'ouvre des portes pour le prochain pas. Il faut, il faut d'abord passer à l'action. Ensuite, moi, mon site, c'est bettinamas.com. J'ai des cartes de visite là pour ceux qui en voudront. Et dedans, je propose aussi pareil, une séance coaching gratuite. Donc, vous, vous réservez en ligne et puis après, on se parle. Au-delà de ça, moi, j'ai trois formats. C'est-à-dire que j'ai des clients en ligne et puis en présentiel. Donc il y a la formule individuelle, pour ceux qui aiment bien, qui préfèrent le côté one-to-one. C'est des offres qui sont sur mesure, que l'on fait sur trois, sur six mois ou plus. Et ensuite, il y a également la, la, la, la formule en groupe. Donc là, je lance du 10 au 22 novembre une formation en ligne sur les finances. Ça va être un challenge en groupe avec 12 personnes pour planifier 2020 ensemble. C'est fini, les, les, les mois où on avance comme ça un peu euh, au hasard, on va planifier 2020 par rapport à vos projets et votre situation à vous. C'est un challenge en ligne qu'on fera sur 12 jours. Il me reste, je pense, 5 ou 6 places, mais bon, je peux en créer plus pour vous, intéressé par rapport à ça. Ensuite, j'ai mon programme phare qui s'appelle « Passe à l'action ». Je lance la, la session 5 en mars pour, pour 12 semaines. Et là, on voit les modules « Gestion de finances », le module « Mieux se connaître » et après, le module « Trouver son idée de projet pour se lancer ». Voilà un peu comment je peux vous aider. Euh, que dire après tout ça mmh euh, bah, Si vous avez un projet de reconversion ou même euh, que vous voulez faciliter votre transition et que euh, vous avez euh, en, envie de, de, de vous sentir légitime aussi, non, parce que la plupart du temps c'est vraiment une question de légitimité et, et cette question de légitimité comme il l'a dit aussi Lingen, qu'est-ce qu que quelle est votre valeur ajoutée et qu'est-ce qui va faire la différence par rapport à d'autres personnes qui proposent exactement la même chose. Mais c'est d'identifier votre valeur ajoutée pour ensuite, après, que votre positionnement il soit tellement clair pour vous, tellement clair aussi pour la personne à qui vous allez vous proposer, que vous allez vous sentir aligné ou cohérent. Et moi, j'ai tendance à dire que... Si vous êtes bloqué dans votre situation, et ça le sera le cas aussi pour pas mal d'entre vous, hein. moi ça a été mon cas comme le cas de pas mal d'autres personnes, euh, si vous vous sentez bloqué, c'est que vous êtes en incohérence avec une action, une idée, un projet ou quelqu'un, c'est valable aussi pour les personnes. Donc euh, pour vous pouvoir vous sentir aligné, c'est quoi C'est une question de plaisir, c'est une question de, de compétence aussi et de légitimité et de vision. Donc euh, tout ça, ça c'est ce que j'amène les, les, les personnes qui me contactent. On les amène à, à travailler ensemble sur cette partie-là, de manière à ce que bah, elles puissent se lancer dans leur projet et obtenir déjà des résultats. Là c'est le cas aussi. Je travaille avec un ancien de, de Top Chef qui est ingénieur, mais qui n'a pas a encore passé la transition professionnelle. Donc on est en train de travailler sur sa marque personnelle, sur son positionnement, sur sa valeur ajoutée, de manière à ce qu'ils se disent ah bah ouais euh, c'est bon maintenant je sais comment est-ce que je vais pouvoir me communiquer parce que tout est une question de communication. C'est tout. Et les start-upers, ils l'ont ils bien compris, ça. Hein. Tout est une question de communication. Et il y, y en a, et vous allez vous rendre compte que de toute façon, ce n'est pas les meilleurs qui, qui s'expriment le mieux, ce n'est pas les meilleurs qui communiquent le mieux, ce n'est pas les meilleurs qui. qui voilà, c'est toute une question de, de, de communication. Mais si vous ne voulez pas rentrer dans le syndrome de l'artiste qui vit dans l'ombre alors qu'il est génial et qu'il n'y a qu'une fois à sa mort que ses, ses peintures sont vendues à 3 milliards de dollars, euh, bah, c'est une question de communication. Donc voilà, ça, c'est ce que j'amène à, à, à travailler comme axe d'amélioration. Et vous pouvez me trouver sur osebrier.com, bien, bien évidemment. Puis j'ai ma chaîne euh, YouTube qui porte le même nom. Voilà. Osebrier.com. Osebrier pour ceux qui sont intéressés, j'ai ramené, parce que j'ai sorti un DVD sur les finances, donc ramené, je l'ai mis en TSB. donc c'est vraiment deux heures pour vous aider à gérer vos finances personnelles de A à Z. Donc, je les sors moi pour ceux qui sont intéressés. J'ai dit que les USB, je pense. Voilà. Merci à tous. D'accord. Très bien. Euh, merci à tous. Merci. Bravo. On peut les applaudir très fort.